Sunshine shine and make me feel happy all the long after all over there you send my me close close bang excusez moi Mais je suis perdu je cherche euh, la maison de monsieur euh, trek mogli vous savez si je suis dans la bonne direction Non, je suis perdu comme vous. Moi je cherche le restaurant, le bambou, ça vous dit quelque chose Non, ça ne me dit rien. C'est ma première livraison, je suis nouveau dans le boulot et je ne connais pas du tout le coin. Même avec une carte, j'ai du mal à me repérer au milieu de tous ces arbres et ces champs. Moi non, non plus, j'ai jamais été très forte en orientation, surtout en campagne. Je vais essayer par là. Si je ne livre pas mon client ce soir, je risque de perdre ma place. D'accord, je recule. Ok. Bonne chance. Merci. J'ai cru que tu n'arriverais jamais. Désolé pour le retard. Mais en fait, j'ai eu du mal à trouver ma route et je suis incapable de me repérer sur une carte. L'important, c'est que tu sois arrivé. Monsieur Mowgli J'ai un paquet pour vous Vous voulez bien me signer le bon de livraison, s'il vous plaît Venez. J'espère que vous allez vous plaire dans mon établissement, Kane. Ah, je l'espère. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au restaurant Le Bongo. Euh, je vais vous faire un répertoire de mes compositions personnelles. J'espère que vous allez bien apprécier. Merci de votre soirée. tous les soirs comme ça, patron Comment ça, comme ça C'est toujours aussi mou Les gens viennent ici pour manger, pour boire un coup. Le concert, en fait, c'est une idée à moi. C'est un plus. Apparemment, les clients ne sont pas disposés à écouter de la bonne musique ce soir. Vous ne saurez pas comment faire pour attirer l'attention du monde de cons venu ici avec de la cire dans les oreilles Écoute, ma jolie, la vodka te monte à la tête. Louniak m'a dit que tu étais une fille réglo. Tu vas pas commencer le premier soir à nous faire des histoires. Allez, prends ta guitare et va jouer. La pause est terminée. C'est ma tournée. Je m'excuse pour tout à l'heure. Vous m'en voulez pas C'est oublié. Buvons à notre collaboration. À notre collaboration. Vous savez, je me sens surveillée quand je chante. C'est curieux, j'aime pas ça. Je suis pas flic, je te fais confiance. Mais la musique, c'est ton boulot, les clients, c'est le mien. Non, mais c'est pas vous. Lui. C'est mon porte-bonheur. Il était là quand j'ai racheté l'affaire. C'est lui qui a fait la réputation de mon restaurant. Ici, les gens chassent de génération en génération. Le cerf, c'est un animal mythique. Mais il n'y en a pas dans la région. Et pourtant, ils rêvent tous. D'avoir l'occasion d'en tirer. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent chez moi. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ne viennent pas pour la vodka. Je te ça un verre merci. Et celui-ci, comment est-il arrivé là Je ne sais pas. Il y a une sorte de mystère sur cet animal. Braconnage, piégeage, j'ai jamais su. Et je vais te dire au fond, dès qu'on touche à la chasse, vaut mieux pas chercher à savoir. N'empêche que je me sens surveillée, comme observer quand je chante et j'aime pas ça. J'ai le déjeuner de la chatte de Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, c'est pourquoi le, le petit déjeuner. Quoi le petit déjeuner ben, Il est 10h au moins le quart et nous servons le petit déjeuner jusqu'à 10h. Point. Je voudrais pouvoir dormir. C'est comme vous voulez. Mais je, je tiens quand même à vous rappeler que le petit-déjeuner est compris dans la demi-pension, mais, mais pas le repas de midi. Je n'ai pas faim. Je voudrais pouvoir dormir. Je suis Hibou. Et t'es plumé ou t'es déplumé? Oh, ça serait plus chouette si t'étais déplumé. Ouh! Oh. oh, je te dis, le petit déjeuner est servi dans la cuisine. Ouh! Oh, oh. Surtout, sois discrète, le petit déjeuner est servi dans la cuisine. Allez, ciao! Bonjour, vous allez où comme ça En quoi ça vous regarde Vous faites la circulation C'est pas parce que j'ai une arme que je suis de la police. Hein. Je suis chasseur de sangliers et justement on vient de lancer une traque. Et en quoi ça me concerne En ah, rien, mais moi je vous conseille d'aller plutôt par là. Mais quel pays La seule personne que je croisis hier m'oblige à faire marche arrière. Et aujourd'hui c'est vous qui m'imposez la direction à prendre. Je ne vous impose rien, je suggère c'est pour votre sécurité. De ce côté-là, c'est la traque. Si les chiens lèvent quelque chose, il va y avoir des coups de feu. Et de ce côté-là, on n'a pas le droit de chasser. Kane, comment ça va? Moi j'ai eu berto ce matin. Il m'a dit que la soirée s'est bien passée. Pas vraiment, non. Les gens sont bouchés, ils sont hermétiques à la musique ici. J'ai joué toutes mes compositions il n'y en a pas un qui applaudit. Je sais plus quoi jouer. Trouve-moi autre chose, je m'angoisse ici. Je sais que n'est pas facile, c'est... Mais... Kane Kane, tu m'entends Kane Allô Allô Kane Monsieur, il y a un animal à terre là-bas. Par là On a lancé la traque de ce côté, euh, j'ai pas entendu un seul coup de fusil. Vous me faites marcher, non Non, je vous assure, je dis la vérité. Je me méfie, moi, des gens de la ville. Il est en train de mourir, il faut faire quelque chose. Ouais, mais je peux pas quitter mon poste. Hein. Et il est comment cet animal euh, Il est marron, on dirait une chèvre. Marron Chevreuil. Bah, il était là, étendu au sol. Je l'ai même touché. Ouais. Il a dû partir. J'ai bien cru qu'il était mort. Je comprends pas. Ça, pour repartir, elle est reparti, mais pas sur ses quatre pattes. Non, pour moi, ça ne fait aucun doute, ça, c'est l'Indien. C'est qui, l'Indien L'Indien, on l'appelle l'Indien parce qu'il chasse avec un arc. Il se maquille le visage. Quand il a le visage bariolé, il ressemble à un Indien, alors on l'appelle l'Indien. Mais il chasse réellement avec un arc et des flèches. Ah oui, moi je suis admiratif, parce que nous avec des carabines et des fusils, on a déjà du mal. Mais lui, lui, il approche l'animal à 15 mètres. Et pour approcher un chevreuil à 15 mètres, c'est quasiment impossible. 15 mètres Mais il était tout près. Pourquoi il ne s'est pas manifesté C'est un homme solitaire ça, Parce qu'il faut y courir pendant des jours et des jours après la bestiole. Nous, c'est les chiens qui nous mènent à elle. C'est pas moi qui ai le nez, c'est le chien. Lui, il est tout seul. Et il chasse par ses propres moyens. Oui, mais c'est pas une raison pour se comporter comme un voleur. Non, non. Croyez-moi. C'est tout sauf un voleur. Les chasseurs de la région, on le respectent. Et même, je vais vous dire, moi, je suis fier de lui. Ouah, il est un peu sauvage et solitaire. Hein et puis, c'est vous qui êtes venu le provoquer sur son territoire Nous, on chasse un peu comme les loups, en meute. Notre stratégie est simple. Elle consiste à, à plusieurs à secouer un pommier et ramasser tous les fruits. Et que lui, il est seul. Alors, il observe la pomme, celle qu'il veut. Ensuite, il grimpe dans l'arbre. Il s'en saisit. Et, au moins, cette méthode a un avantage c'est qu'il peut cueillir exactement le fruit qu'il a choisi. J'étais sûr que vous reviendriez. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que vous faites là? Et qui êtes-vous? Une question à la fois. Je vous attendais. C'est vous, le chasseur à l'arc? Celui qu'on appelle l'Indien? Indien, <rire> Indien cowboy. On se croirait en plein Far West. Non, ce n'est pas moi. Mais qui êtes-vous alors Et qu'est-ce que vous me voulez Une question à la fois, je vous prie. Je veux vous aider. J'ai pas besoin d'aide. Pourtant, j'ai cru comprendre que vous cherchez quelque chose. Peut-être même quelqu'un. Vous m'avez suivi, c'est ça Non, je ne vous ai pas suivi. C'est vous qui m'êtes apparu. Et je me demande bien pourquoi. <rire> vous n'auriez pas une cigarette par hasard Vous êtes bien courageuse de vous aventurer comme ça, toute seule là dans cette forêt, en pleine période de chasse. Vous n'avez pas peur Mais de quoi je devrais avoir peur On pourrait vous confondre avec un animal. wasted Justement, j'allais frapper. Bah, doucement, rassurez-vous. Je ne suis pas en retard ce matin. Ben non, vous n'êtes pas en retard. C'est pas pour ça que je venais, euh, quelqu'un vous demande au téléphone. Cram Comment ça va Moi, c'est bon, je crois que ça va aller. Mais c'est les premiers jours qui ont été difficiles. Il fallait que je prenne mes marques. Mm. Bah, tu sais finalement les gens d'ici sont gentils. Mais... Ouh oh Je t'avais dit d'être discret. Un peu mystérieux mais gentil. Bah tu sais j'irai jusqu'au bout du contrat. T'inquiète de rien, euh, ça va aller. Mm. Ouais, d'accord. Merci. Allez, bye. Je m'excuse pour l'autre jour. Vous devez comprendre, j'ai du personnel, j'ai des clients. Et je ne peux pas faire d'exception pour les horaires. Non, mais c'est rien, c'est déjà oublié. Alors, comme ça, vous êtes chanteuse. Oui, je chante et j'écris. Et vous écrivez... Euh... Vous chantez quel genre de chansons bah C'est surtout des chansons d'amour. Ou les conflits qui existent entre les hommes et les femmes. Les histoires les chansons d'amour. C'est vrai que nous, à la campagne, les histoires d'amour, on n'a pas trop le temps de s'en occuper. Et puis les conflits, ça serait plutôt avec les bêtes. Il hein. n'y a jamais de conflit entre vous. Ça arrive de temps en temps, mais très peu dans l'ensemble. Il y en a surtout avec les chasseurs. Ça, ça c'est sûr qu'avec les chasseurs, vous chassez j'ai eu chassé oui j'ai chassé mais, mais aujourd'hui j'ai arrêté je chasse plus un conflit c'est la chasse qui vous intéresse ou les conflits et sinon vous chassiez quel gibier le sanglier Bon, pas par plaisir, hein, par nécessité, juste pour protéger les cultures, hein. ça c'est une bonne raison de chasser, hmm. c'est vrai, c'est une bonne raison, les cerfs ça fait beaucoup de dégâts, des cerfs il n'y en a plus, il y a déjà pas mal de temps qu'il n'y a plus de cerfs, il y a les chevreuils, les chevreuils, c'est un si bel animal, si noble, que j'aurais beaucoup de mal à, à le tuer. En forêt, j'ai croisé un homme qui chasse le chevreuil à l'arc. Les autres l'appellent... Ah, l'Indien. Oui, c'est ça. L'Indien. Ça vous dit quelque chose Excusez-moi, mademoiselle, mais... J'aime encore beaucoup notre travail. le verre que je regarde, c'est la couleur. Donc, elle chante bien, elle va bien. Tu t'intéresses à la chanson, maintenant Ben oui, je m'intéresse à la chanson. Pourquoi ça t'étonne Non, ça m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens, en ce moment, qui s'intéressent à la musique. Comment ça Qu'est-ce que tu veux dire par là Beaucoup de monde... Ça fait six mois que tu n'es pas venu boire un verre et comme par un gentleman, il y a deux jours, c'est ton neveu qui fait une apparition. Comment ça, le neveu Aujourd'hui, c'est toi. Avoue qu'il y a de quoi se poser la question quand même. Dis-moi, tu comptes arrêter le mouton et te mettre à la production du disque Qu'est-ce qu qu'il voulait exactement? Euh, Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Rien comme d'habitude. Il est simplement venu rendre le médiator à la petite. Le quoi? Le médiator, le petit bout de plastique qui sert à gratter les cordes. Parce que maintenant il prend des cours de guitare. Peut-être. Hein Mais alors il n'a pas dû la payer. Parce que la façon dont elle lui a collé aux fesses quand il est parti. d'être venu disons que je voulais me faire une idée sur votre musique et alors ça vous a plu à vrai dire je viens d'arriver puis je vais vous faire une confidence je comprends pas du tout l'anglais comme ça vous avez fait connaissance de mon neveu votre neveu ben oui l'indien le, le chasseur à l'arc c'est si mon neveu. Je l'ai jamais vu. Comment ça, vous l'avez pas vu Et vous jouez pas de la guitare ensemble Non, on peut pas dire qu'on joue de la guitare ensemble. On aurait plutôt tendance à jouer à cache-cache, le petit jeu du chat et de la souris. Vous connaissez Fermier, fermiers, des cuisiniers, ou tu joues au guignol Je croyais qu'on avait un accord tous les deux. Mais c'est pas moi, c'est maman Eh bien, tu lui diras ta main que si elle continue, je lui coupe pas la langue. Je descends en ville là, je perds de jour. Je compte sur toi pendant mon absence pour enterrer tout ça. Encore des blondes Vous n'aimez donc pas les brunes Moi, je n'ai que des blondes. Écoutez, j'ai réfléchi à votre proposition mmh. et j'accepte votre aide. Vous acceptez mon aide J'accepte. Pour le rechercher, c'est ça Debout J'ai quelque chose à vous montrer. Je veux le surprendre, comme il m'a fait avec le chevreuil. La forêt, c'est son domaine. Il la connaît par cœur. Personne ne l'a jamais surpris. Il faudrait être quasiment invisible pour le prendre par défaut. Oui, mais il doit bien y avoir un moyen. Il n'est pas invincible. Et à quoi ça va vous avancer Je veux reprendre ce qui m'appartient, mon médiator. Je crois que ça vous appartient. Alors j'ai réussi à vous surprendre <rire> Ouais. Peut-être surprenante. Quelque chose d'un goût. Euh, surprenant que j'arrive pas à définir. Pourquoi courir après ces bêtes J'ai jamais rien eu derrière moi qui me retient. Emmenez-moi. C'est à en forêt. Je suis déjà de trop. Vous me le devez. J'ai été votre proie. Je me souviens d'une histoire quand j'étais gamin. Un gars qui chassait à l'arc dans le Grand Or canadien, il expliquait que, à la chasse, il fallait être sans arrêt aux aguets, avoir les yeux derrière la tête pour ne pas être surpris par un ours et devenir à son tour une proie. Et moi, à la chasse, j'ai jamais eu ce sentiment qu'il y ait une présence derrière moi. Si tu veux te changer, la douche est là. Faut que je rentre les dindos. tirer à ta place Et pas à ma place c'est pas ce que c'est que de prendre la vie d'un animal ouais. ça a pas l'air si dur rejoins moi au poulailler demain tu le mais toi à force de trop chasser ton cœur est devenu aussi pointu que tes flèches tu pourrais toi tuer un homme J'étais transparente, j'ai essayé de me mêler à vous. En proie à vos regards, votre attention, et la forêt m'a transformée. Je reviens sur mes pas, c'est moi qui chasse. Fougères dans un bois plein d'étoiles Et l'on voit la lumière à travers leur corps pâle Il y a un chevreuil qui me connaît déjà Il soulève son front pour moi d'entre les feuilles Et quand il me regarde Ses yeux sont si doux Que j'entends mon cœur battre et trembler mes genoux Laissez-moi en descendre Vous avez trouvé votre chemin Mais j'ai votre carte non, non, bon. J'ai ce qu'il me faut surtout un distrait bienvenue mademoiselle Kate à mon spectacle je vous dois la vérité parce que vous êtes une artiste non Plutôt parce que je me dois à la vérité. Approchez, prenez place. je vais te faire des révélations, des secrètes révélations. Ah, pas question Ah, oh, pas question, hein Je t'ai déjà dit 36 fois, hein, qu'il fallait être très discret sur ce sujet. Mais moi, je ne suis plus organisé, et sans vérité, je ne peux pas vivre. Je peux te sortir de scène, moi. Je veux notre feu. Il y a une main invisible qui, qui m'entraîne sous la le... une, une main invisible qui m'entraîne sous la scène. Je suis... Oh, mais hibou, tu es énorme. Non, c'est pas vrai. Je suis pas rapetissé. Mais ben, enfin, t'as vu, non, à quel état je suis... <rire> donc, ben, maintenant, ben, tu es une marionnette, hein Et ben tu vas pouvoir dire la vérité. <rire> Tu sais, que je vais te faire une confidence. La chasse, hein? Eh j'ai jamais vraiment aimé. Eh ouais. Ce que j'aime à la chasse, hein? c'est le fusil. C'est ce sentiment de puissance qui te procure. Invincibilité. Hum. Mon frère et moi, tu sais qu'on ne s'aimait pas beaucoup. Je vais te confier un secret. Ce jour-là, tu te souviens, c'était il ben, y a 30 ans déjà. Accident! Accident! Oh, oui. oh! Accident! C'était pas l'accident. C'est moi qui tue mon frère. Et tu vois le pire qu'à ce moment-là, ben, ça m'arrive fait. J'ai rien éprouvé du tout. Enfin, ça c'était au début. Quand j'ai hérité du petit, mon neveu, ben, j'ai tout fait pour qu'il soit jamais en contact avec une arme. Ben, je ne voulais pas qu'il devienne comme moi, tu comprends. J'aurais jamais imaginé qu'il puisse fabriquer un arc. Et pourtant, il l'a fait. Au début, il a commencé à tuer une poule. Et aujourd'hui, ben, il est devenu le chasseur que tu, que tu connais. J'ai cru que cette histoire, c'était du passé. J'avais bien enfoui au fond de moi. Ça n'a jamais laissé paraître. Et, et maintenant... Tu sais, ça, ça marche pourtant pendant des années toujours où tu ressens comme des picotements. Tu sais, comme quand tu as un costume neuf, tu mets ça sur le compte de l'étiquette qui m'a cousu. Et puis... Et puis tu penses qu'à ça. Ça t'irrite, ça te prend jusqu'au plus profond de toi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de changer de costume, tu vois. Ouais. J'ai envie de faire un beau cadeau petit chose à qu'il a toujours rêvé. Le grand Qu'est-ce que tu fais Déconne pas. Animal qui… Allez, le sang Appelle le sang Attends, tu n'es pas loin, tu es là. Ouais. Le sang Appelle le sang Libère-moi il moi petit Genre de gibier, tu le sais Des prédateurs